Nous en sommes maintenant à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Cette première question s'adresse au Premier ministre. Ce matin, les élèves et les parents de l'Ontario se sont demandé si les écoles seront ouvertes demain et sinon, quels en seront les effets. Ça a été déjà une année très difficile de coupe dans les salles de classe. Le Premier ministre cherche la bagarre avec les enseignants, mais il est silencieux en face de la première grève des écoles depuis 22 ans. Le Premier ministre va-t-il sortir de son mutisme et va-t-il nous dire euh, quest ce qu'il a l'intention de faire pour régler cette crise dans les salles de classe La question a été renvoyée au ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a pour objectif de garder les enfants en salle de classe. Nous sommes en train de négocier de bonne foi, comme nous l'avons avons fait avec le syndicat canadien de la fonction publique. Je demande à la Fédération des enseignants du secondaire de désamorcer la situation. Ils ont l'occasion de garder les élèves en salle de classe. Et on nous a dit clairement si le gouvernement ne donne pas 750 millions de dollars de plus de l'argent des contribuables, la grève continuera. Le moment est venu de patienter les élèves de cette province. Question complémentaire. Le moment est venu à ce que le premier ministre assume son rôle de leadership et s'attaque à la crise qu'ils ont créée. Les travailleurs en éducation ont été très, très clairs pour ce qui est de la résolution de cette crise. Ils veulent que le gouvernement abandonne ses coupes en salle de classe et abandonne son plan de mettre en place un apprentissage en ligne obligatoire à la Alabama. Si le Premier ministre veut désamorcer la situation, voilà la solution. Annuler les compressions budgétaires, annuler les cours en ligne obligatoires, le fera-t-il Le ministre de l'Éducation Je demande à la députée de Waterloo de retirer ses propos. Le ministre de l'Éducation. Selon la OCDE, les éducateurs ontariens sont parmi les mieux payés du monde industrialisé. Nous leur offrons une augmentation de 750 millions de dollars. C'est tout à fait équitable. Les élèves ne devraient pas être pris dans cette situation. La fédération devrait rester à la table et euh, accepter la médiation privée. Complémentaire final, avec tout le respect que je lui dois, Monsieur le Président, le Premier ministre doit répondre aux préoccupations des élèves et des parents. Les parents ne veulent pas que leurs enfants soient obligés de suivre des cours en ligne. Les élèves... On fait un débrayage pour manifester contre euh, ce plan. Le Premier ministre n'a pas le mandat d'apporter ces compressions budgétaires. Personne dans les écoles euh, ne les a demandé. Pourquoi a-t-il l'intention d'imposer ces coupes le ministre de l'Éducation, Le Premier ministre est déterminé à faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe. Nous sommes en train de négocier de bonne foi et voilà la manière par laquelle nous avons conclu un accord avec le syndicat canadien de la fonction publique. Le gouvernement offre une de 750 millions de dollars aux éducateurs. Mais la fédération nous dit que si on ne leur donne pas cette augmentation de 750 millions de dollars, il y aura à nouveau une grève. C'est inacceptable d'après ce gouvernement. Nous voulons passion si les intérêts des élèves. Voilà pourquoi nous avons investi 1,2 milliard de dollars en éducation publique par rapport à l'année dernière. Mon message à la Fédération est clair. Annuler cette grève inutile. Question suivante. La chef de l'opposition, cette question s'adresse également au Premier ministre. Mais si le Premier ministre est déterminé à régler cette affaire, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il doit dire aux Ontariens qu'il souhaite régler cette situation. Les élèves et les parents ont déjà vu euh, l'élimination de cours, euh, l'augmentation de la taille de classe. Ils ont même appris que l'eau courante peut-être n'est pas potable. Le premier ministre ne peut pas cacher ces choses, étant donné qu'il a créé la crise d'aujourd'hui. Donc j'aimerais une réponse du premier ministre. Que fera-t-il? pour que les acteurs soient à la table de négociation et, et pour leur permettant de résoudre cette crise. Le ministre de l'Éducation, nous demandons à la Fédération des enseignants du secondaire d'accepter la médiation privée et tous les députés devraient l'encourager d'accepter cela. Selon Statistique Canada, les salaires pour les, élèves, les enseignants ayant 10 ans d'expérience sont parmi les plus élevés du pays. 10 000 dollars de plus en moyenne qu'un travailleur moyen au Canada. Nous avons été très raisonnables. Nous avons offert une augmentation de 750 millions de dollars. Mais on nous dit si on n'accepte pas une augmentation supplémentaire de 750 millions de dollars, les enseignants feront la grève. Le moment est venu de passer en premier les intérêts des élèves. Complémentaire final. Encore une fois au premier ministre, le gouvernement Ford esquive ses responsabilités plutôt de se concentrer sur les élèves. Les enseignants de l'alimentaire ont dû corriger le ministre de l'Éducation qui dit qu'il se concentrait sur les négociations, mais en fait, il attendait une semaine avant les séances de négociations. Pourquoi est-ce que le premier ministre veut, tout, veut plutôt esquiver le blâme plutôt que de trouver une solution le ministre de l'Éducation, le gouvernement a pour objectif de garder les élèves en salle de classe. C'est la manière par laquelle nous avons conclu un bon accord avec le syndicat canadien de la fonction publique. L'objectif du gouvernement, c'est de se concentrer sur les intérêts des élèves. Nous avons donc annoncé 200 millions de dollars de plus pour le réseau de l'éducation. Depuis 2004, il y a 12 d'éducateurs de plus et moins d'un d'élèves de plus. Nous avons investi dans l'éducation. Nous leur offrons une augmentation raisonnable de 750 millions de dollars. Ce sont les meilleurs éducateurs du monde. Mais on nous dit, si on ne leur donne pas 700 millions de dollars de plus, ils euh, font la grève. C'est tout à fait inacquitable envers les élèves. Et je demande à la fédération de travailler avec nous de bonne foi et d'annuler cette grève. Le député de hamilton Tony Creek à l'ordre. Complémentaire final. Monsieur le Président, si le gouvernement a pour objectif de garder les élèves en salle de classe, la stratégie du gouvernement à cette égard a été un échec colossal. En bout de ligne, c'est une question de leadership et c'est la responsabilité du Premier ministre. Il ne peut pas rien dire. Les enseignants nous ont indiqué que l'annulation de la grève est possible si le Premier ministre annule ses plans pour augmenter la taille des classes et ses plans pour avoir des cours en ligne à l'Albama. Le premier ministre fera-t-il preuve de leadership et dira-t-il qu'il fera exactement cela Le ministre de l'Éducation, la chef de l'opposition a oublié une autre priorité de la fédération, une revendication d'1,5 milliard de dollars. Si on leur donne 750 millions de dollars de plus de deniers publics la fédération va accepter la possibilité de passer à, aux négociations privées donc nous demandons aux parents de s'opposer à cette escalade d'après nous la fédération devrait annuler cette grève inutile devrait se concentrer sur les intérêts des élèves et faire en sorte qu'ils soient en salle de classe question suivante la chef de l'opposition Merci au premier ministre. Le gouvernement doit comprendre que personne ne fait confiance en leurs chiffres. Leurs chiffres ne sont pas fiables. L'ancien commissaire à l'environnement, aux fonctionnaires de l'Assemblée législative, qui par le passé fournissait des recherches sur l'environnement, en fait soutient la vérificatrice chernette pour ce qui est de l'absence d'un plan climatique. Il a dit que la défense du premier ministre du plan est absolument déraisonnable. Est-ce que le premier ministre pense qu'elle devrait attendre jusqu'en 2030 avant d'offrir son avis? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, monsieur le président. J'apprécie grandement la question. La vérificatrice générale a dit que le gouvernement est sur la bonne voie pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. C'est une excellente nouvelle pour les ontariens. Nous remercions la vérificatrice générale de son travail et elle a dit que certaines améliorations au plan sont nécessaires. Le ministre a dit que c'est un plan en évolution qui sera modifié selon les changements nécessaires. La Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont exprimé leurs intérêts pour ce qui est des, des réacteurs nucléaires modulaires. C'est une, une priorité du Premier ministre. Nous allons atteindre nos objectifs et nous demandons à l'opposition de nous aider à cet égard. Question complémentaire, encore une fois au Premier ministre. Au moment où le monde s'unit pour s'attaquer à la crise climatique, le Premier ministre de l'Ontario défend un plan qui n'a aucune base scientifique et il dit aux gens qui demandent de l'action immédiate qu'il ne les écoutera pas avant 2030. Donc, je demande directement au Premier ministre, pourquoi est-ce qu'il fait marche arrière lorsque le reste du monde passe à l'acte Le leader parlementaire du gouvernement. Au contraire, Monsieur le Président, les gouvernements de l'Ontario ont toujours été leaders pour ce qui est de la protection environnementale. Nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre et le Premier ministre a indiqué que nous allons atteindre nos objectifs. Et voilà ce qu'a offert le NPD. Ils veulent euh, un nouveau accord vert, mais il faut attendre jusqu'en 2030. Quelles sont les autres offres du NPD? Il faudrait agir immédiatement pour euh, s'attaquer aux inondations, mais qu'est-ce qu'ils ont suggéré? Ils n'ont rien suggéré. Nous, nous, nous avons consulté les, les, euh, les offices de protection de la nature et le NPD s'intéresse à la protection d'animaux. Mais qu'est-ce qu'il a suggéré? Rien. Il demande aux Ontariens d'attendre jusqu'en 2022. Voilà pourquoi le parti n'a remporté qu'une seule élection depuis la Confédération. Question suivante, le député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, on a déjà parlé du fait qu'il faut unir le pays sur le plan économique. Vous avez dit que ce qui est bon pour l'Ontario est bon pour le Canada. Et vous avez passé à l'acte en occupant le rôle de leader lors du Conseil de la Fédération. Nous ne devrions pas être en concurrence les uns avec les autres, même le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Pollos, a dit dans un article du Global Mail qu'il y a toutes sortes de possibilités d'avoir une collaboration entre le provincial et le fédéral. Pouvez-vous parler de l'importance de mettre un terme aux obstacles commerciaux entre les provinces Members, please take their seats. Merci vous, s'il vous, vous, vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Arrêtez la pendule. à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier l'opposition euh, de son ovation. J'aimerais également remercier l'excellent député de Markham Unionville. Et je tiens aussi à saluer l'école Blue Collegiate j'ai rencontré ces élèves qui ont un excellent avenir en raison de notre gouvernement. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'auront pas à s'inquiéter des taxes élevées des 15 dernières années, des 300 000 emplois perdus en raison du dernier gouvernement. Notre province est prospère. Ce sont des commentaires très forts de la part du gouverneur de la banque. Le Canada et l'Ontario ne travaillent pas de façon isolée et nous sommes affectés par les communautés mondiales économiques. Récemment, vous étiez à Washington et avez senti le rôle essentiel des marchés financiers sur l'Ontario et le Canada. Pourriez-vous nous en dire plus? sur la ce qu'a dit la communauté financière, sur l'impact de commerce interprovincial sur l'Ontario et le Canada. J'aimerais remercier le député de sa réponse. On a eu une excellente rencontre. On s'est assuré d'avoir une nation unie, non pas divisée, comme on l'a vu au cours de la dernière élection. Chaque premier ministre a quitté ici, se sentant pour Voyez, ayant une vision positive, se sentant appuyé, il y a 50 millions de dollars qui sont sur la table pour s'assurer que chaque province puisse faire un commerce libre. C'est plus actuellement, c'est plus facile de faire du commerce avec les États-Unis, mais on a eu une excellente rencontre. À Washington, on a rencontré le gouverneur Hogan. Pour la première fois, les gouverneurs américains se déplacent à Toronto. Nous sommes l'envie de l'Amérique du Nord. Ils ne peuvent croire qu'on fait 390 millions de dollars par année avec un commerce bilatéral ou avec les États-Unis. On voit encore la prospérité ici en Ontario. Prochaine question, député de Brampton Centre. Au premier ministre, hier, on a appris que ce gouvernement fait appel d'une décision sur leur attaque des étudiants et campus à l'échelle de la province. Ces politiques ont été renversées. Est-ce que le premier ministre abandonnera son appel inutile et arrêtera de dépenser l'argent des contribuables avec une autre poursuite perdante au ministre des Collèges et Universités. Notre gouvernement s'engage à assurer que les droits de scolarité soient abordables pour chaque étudiant en Ontario. Nous en parlons depuis très longtemps, depuis l'élection. Nous voulons nous assurer que les gens aient plus d'argent dans leur poche et nous voulons nous assurer que l'éducation soit abordable pour tous les étudiants. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des mesures pour diminuer les droits de scolarité, des mesures qui s'assurent que les étudiants aient un choix en ce qui a trait à là où ils investissent leur argent. Alors que le processus est sous appel, je ne peux pas commenter les détails de la question, mais encore une fois, on réitère l'importance d'assurer que nos élèves aient accès à une éducation abordable. Voilà ce que nous voulons assurer. Merci. Complémentaire. Je crois que les étudiants et les tribunaux ont été clairs sur la décision et le dommage est déjà fait. On voit des banques alimentaires sur les campus être fermées, les espaces pour les étudiants LGBTQ et racialisés être fermés, ceux pour les étudiantes aussi. Ces compressions affectent le secteur de l'éducation élémentaire et postsecondaire et plutôt que de se rendre devant les tribunaux, on devrait investir dans les collèges et universités, dans une éducation de classe mondiale méritée par les familles de cette province. Est-ce que le premier ministre arrêtera son attaque et rétablira le financement au campus qui doit fermer leurs services? Encore une fois, au ministre des Collèges et Universités. De nouveau, merci pour la question. Je suis heureux de parler des bons éléments que nous mettons en place pour nous assurer que les étudiants aient accès à eux, une éducation abordable. Je suis fier du système que nous avons en Ontario. Lorsque les étudiants à l'échelle mondiale veulent venir en Ontario pour leur éducation, cela témoigne incroyablement de la qualité de nos collèges et universités. Notre éducation est reconnue à l'échelle mondiale et on veut s'assurer que nos étudiants aient accès à cette éducation et qu'elle soit abordable. Voilà notre objectif et la raison pour laquelle nous avons mis en place des mesures avec l'Euraféo, c'était clair que le système ne fonctionnait pas. Nous l'avons, la vérificatrice générale l'a bien souligné. Nous voulons un système durable pour les générations à venir. On a fourni une diminution des droits de scolarité de 10 et nous continuerons à assurer l'abordabilité de l'éducation. Nouvelle question, député de Scarborough-Gildwood. Au Premier ministre, hier, le. Rapport du directeur de la responsabilité financière a dit qu'au cours des cinq prochaines années, on dépensera 10 de moins sur les programmes et services. C'est 1070 de moins par personne. Depuis que le gouvernement a pris le pouvoir, nous avons vu une augmentation de l'itinérance, de la pauvreté et de l'utilisation des banques alimentaires. Plusieurs travailleurs ont un travail précaire, plusieurs étudiants ont de la difficulté à se trouver. Un emploi et les salaires stagnent. Les gens se sentent sans espoir, laissés à eux-mêmes. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier le, les compressions aux programmes et services nécessaires aux Ontariens et ontariennes et dont leur vie dépend? Pourquoi faites-vous des compressions pour créer des économies qui affectent la population? Au ministre des Finances. Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de sa question et remercier le directeur de la responsabilité financière pour son étude. En raison du gouvernement libéral précédent, on se trouve dans une situation financière très difficile. C'est ce qu'a souligné le directeur et c'est la raison pour laquelle nous avons trois priorités d'investir dans les services d'investir en santé. On dépense 1,9 milliard de dollars de plus en éducation, c'est 1,2 milliard de plus que nous dépensons. Nous avons redonné aux Ontariens 3 milliards de dollars de plus en se débarrassant du régime de plafonnement et échange. Et on s'assure aussi d'être sur la bonne voie vers l'équilibre budgétaire d'ici 2022. Ce sont des priorités pour lesquelles nous avons été élus complémentaires. Les priorités de ce gouvernement ne tiennent pas la route à l'échelle de la province. Il y a des enfants qui vont à l'école le ventre creux et les gens ont des maisons qu'ils ne peuvent se permettre de chauffer. Une jeune personne m'a parlé de lorsqu'il vivait dans l'Ontario rural, qu'un de ses amis n'allait pas toujours à l'école, que ses parents avaient peur que les sociétés d'aide à l'enfance leur prendrait leur enfant s'il allait à l'école sans avoir mangé. C'est la saison pour les dons. Alors que le gouvernement retire les services au cours de la période des Fêtes, plusieurs Ontariens n'auront pas de refuge, d'aliments ou de chaleur en raison des compressions de ce gouvernement, non pas seulement des compressions aux services. Mais maintenant, le directeur de la responsabilité financière a dit qu'on diminuerait les revenus qui affecteront encore les services. Quels programmes feront face à des compressions pour tenir votre promesse? Intervention du Président. Merci. Au ministre. Comme je l'ai dit, les augmentations en santé, 1,9 milliard. En éducation, 1,2 milliard. La députée de Scarborough-Gildwood sait que nous avons mis en place le des crédits d'impôt les plus importants de 1,1 qui aidera 1,1 million d'Ontariens et d'Ontariennes. Les gens sur le salaire minimum n'auront pas, pas payé d'impôts. La députée de l'autre côté a voté contre et elle affecte les gens qu'elle veut aider. Il est en quelle l'opposition Et les députés Indépendants revoient leurs gestes qui ont affecté la population. Nous voulons nous assurer que l'abordabilité soit une priorité dans cette province. Député d'Oakville, nord burlington À la procureure générale, les mécométants me disent constamment qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur expérience avec le système juridique est plus facile, rapide et abordable. Ils doivent engager quelqu'un puisque le système juridique judiciaire est complexe. On a souligné les mêmes inquiétudes sur la nature antique de notre système. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour améliorer et moderniser la façon dont notre système juridique fonctionne, afin qu'il soit plus simple, plus rapide et plus abordable pour les gens qui veulent avoir accès à la justice? Au procureur général, je remercie la députée de sa question. Il n'y a aucun doute que nous avons hérité d'un système juridique trop compliqué. Négligé par les libéraux appuyés par le NPD, nous avons entendu la population nous dire que le système juridique est trop complexe, et désuet et nécessite un meilleur soutien. Il faut, se, il faut défendre les victimes de crimes, les citoyens qui respectent la loi. Nous avons déposé un projet de loi hier qui propose 20 réformes qui feront en sorte que le système judiciaire travaillera mieux pour les entreprises, les citoyens. Nous avons une attitude dure envers le crime. Merci. Complémentaire. Le crime ne devrait pas payer. Lorsque la loi a été créée en 2001 par les conservateurs, c'était un projet de loi qui se battait contre le crime, qui voulait décourager les activités criminelles et qui affectait les fonds obtenus par des activités criminelles et les redirigeait les... entre les mains des victimes et des forces policières qui se battent contre le crime. Notre province se retrouve maintenant derrière d'autres provinces. Les criminels l'ont vu. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce qu'il fait pour s'attaquer à ce problème? Procureur général, je remercie la députée. Elle a raison. Les lois sur la confiscation civile, incluant notre système juridique, a été négligé pendant 15 ans libéral, lorsqu'ils se concentraient sur je ne sais pas quoi et ont laissé le système juridique tomber en ruine. Nous voulons moderniser nos lois concernant la confiscation civile pour qu'il soit plus difficile pour les criminels de garder les profits de leur activité criminelle. Hier, j'ai déposé un projet de loi qui réforme les procédés pour la confiscation de ces profits pour les redistribuer aux victimes aux programmes qui luttent contre le crime. Député de Brampton Est, au premier ministre, hier, ce gouvernement conservateur a confirmé que les 30, le 30 de compression au système juridique, à l'aide juridique, serait maintenu. Ça crée un chaos, ça mine l'accès à la justice pour les Ontariens et Ontariennes qui en ont besoin et affecte les travailleurs blessés. Pourquoi est-ce que ce premier, ministre, ce premier ministre va de l'avant avec des compressions qui affecteront les Ontariens et Ontariennes créera un embouteillage dans nos tribunaux et créera le chaos au Procureur-général. Merci. Après des années de mauvaise gestion libérale appuyée par les néo-démocrates, l'aide juristique a été laissée sur une voie non redevable qui ne répondait pas aux besoins des clients là où ils en avaient besoin. Nous avons agi immédiatement pour consulter à l'échelle de la province les gens qui fournissent les services, ceux qui les reçoivent ces services avec les cliniques, les avocats, les avocats à l'échelle du système, les victimes, les groupes de victimes. Nous avons consulté tout un chacun et nous avons trouvé une façon de moderniser l'aide juridique pour la première fois depuis 1998. En 1998, c'était avant le premier Blackberry, c'est l'année où Google a été lancé. Ça fait longtemps. Nous avons modernisé l'aide juridique. Je suis très fier d'appuyer ce, ces efforts pour servir la population ontarienne. Complémentaire. Seulement ce gouvernement aurait le front de célébrer des compressions à l'aide juridique alors qu'ils annoncent 133 millions de dollars qu'ils ont déjà fait en compression, qui demeurera permanent. Hier, on a déposé un projet de loi Omnibus, qui est une autre attaque, sur l'aide juridique ontarienne. On retire les mots accès à la justice et revenus faibles dans l'aspect de l'aide juridique, mais c'est exactement ce que doit faire l'aide juridique, fournir un accès à la justice pour les Ontariens à revenus faibles. Pourquoi est-ce que ce premier ministre s'assure de l'échec de ces personnes au sein de notre système juridique? Le procureur général, je peux vous dire ce que fait notre gouvernement. Nous avons parlé à la population, les gens qui sont dans le système. On a entendu les gens qui utilisent les services et à chaque année, on augmente l'admissibilité de 6 On élargit l'admissibilité année après année. Nous voulons nous assurer que ces programmes soient disponibles pour ceux qui en ont le plus de besoin. Que l'on parle de conseils ou de programmes de certificats d'avocats, nous voulons nous assurer que tout fonctionne bien, que les cliniques continuent de faire partie des trois piliers de l'aide juridique. Nous voulons établir la voie vers la réussite pour que les services soient disponibles là où ils sont nécessaires. Mon problème, c'est lorsqu'on regarde les faits. C'est difficile d'avoir une conversation avec ceux qui ne comprennent pas les faits. Hier, après la conférence de presse, le député de Brampton Est a pris la parole en disant que nous avons nos changements ont fermé des cliniques, mais j'aimerais qu'il nous donne le nom d'une seule clinique qui a fermé. Prochaine question. Député de Chatham-Kent, Clemington. À la ministre de la Santé, à l'échelle de la province, nous avons la chance d'avoir parmi les meilleurs professionnels de la santé qui fournissent les meilleurs soins de haute qualité possible. Nous savons que notre réseau de la santé fait face à des problèmes de capacité et les patients et les familles se perdent dans le réseau. Ils tombent entre les mailles du filet. Ils attendent trop longtemps pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Voilà la raison pour laquelle notre gouvernement s'est engagé à régler les problèmes au sein du réseau de la santé. La ministre a été très occupée au cours des deux dernières semaines à annoncer la prochaine étape pour s'assurer que notre engagement soit une réalité. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus long sur ce sur quoi elle se concentre elle concentrée au cours des deux dernières semaines? À la ministre de la Santé. Je remercie le député de Chatham, Kent Leamington, pour sa question. Il fait un excellent travail dans sa collectivité. Notre gouvernement s'est engagé auprès de la population pour établir un réseau de la santé publique interrelié, mettre fin à la médecine du couloir. Un élément clé de notre plan est la première série d'équipes ontar santé ontariennes ontarienne, qui aideront les patients et leurs familles en les liant à des fournisseurs de soins. Ils travailleront en une seule équipe. Ce faisant, ces équipes créeront une expérience plus facile et une meilleure transition pour les patients dans notre réseau. Chaque équipe créera... Un réseau de santé local qui fournit des soins coordonnés pour les patients diminue les listes d'attente et mènera à de meilleurs résultats pour les patients. Ce modèle fournit la possibilité aux travailleurs de la santé de faire ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire de fournir un, un excellent service aux patients. Complémentaire. Je remercie la ministre d'avoir tenu la promesse de notre gouvernement. C'est bien de voir ce changement nécessaire devenir une réalité dans notre réseau de la santé ici en Ontario. Alors que nous avons fait tomber les obstacles qui empêchaient les fournisseurs de soins de travailler directement les uns avec les autres afin d'appuyer les patients dans leur navigation du réseau, l'expérience du patient sera améliorée, plus facile et plus pertinente. Je sais que les gens de ma circonscription seront heureux d'avoir une équipe santé et seront heureux de tirer les avantages de cette équipe. Ça fait partie de notre engagement à mettre fin à la médecine du couloir. Est-ce que la ministre peut nous dire comment les équipes santé Ontario aideront à mettre fin à la médecine du couloir? Ministro. Uh une fois euh, lancées, les équipes de santé de l'Ontario vont mettre fin aux soins dans le couloir, en euh, rendant plus facile le passage à travers les systèmes de santé pour garantir que les patients qui sont prêts à quitter l'hôpital pourront partir euh, de prévention chez eux pour avoir les services dont ils ont besoin. Et en connectant les hôpitaux et les fournisseurs de soins de base avec euh, le soutien communautaire, les gens auront les soins qu'il faut, quand il faut, là où il faut. Et j'aimerais remercier tous nos aux partenaires de santé pour l'enthousiasme, leur partenariat et leur dévouement pour travailler ensemble pour offrir aux patients et aux familles en Ontario les meilleurs soins de santé santé connectés. Nous avons beaucoup à faire, mais nous avons confiance qu'ensemble, nous allons pouvoir offrir à tous les Ontariens des soins de qualité auxquels ils s'attendent et auxquels ils ont droit. Euh, question suivante, député Hamden West and Cancer Merci, Président. Euh, ma question pour le Premier ministre. Hier, nous avons appris que le gouvernement, les coupures euh, insensées, euh, laissent un trou de 5 milliards de dollars dans la santé et l'éducation afin de payer des réductions fiscales pour ceux qui gagnent le plus. Alors, pour être très clair, le Premier ministre met de côté de l'argent pour payer des réductions fiscales pour les riches. Et les familles ordinaires vont recevoir seulement 18 dollars, euh, tandis que les riches vont recevoir plus de 1 000 dollars par année. Alors, ma question est très simple. Pourquoi est-ce que le premier ministre veut donner des milliers de dollars aux riches, ses riches amis, tout en réduisant les services pour tous les autres? Question pour le premier ministre. Ministre des Finances. Euh, surfing ministre des Finances, merci, Président, et merci euh, à la députée pour cette question. Président, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, euh, dans cette Assemblée, nous investissons dans les euh, services critiques, 1,9 milliard de plus pour la santé, 1,2 milliard de plus pour l'éducation, et j'ai également évoqué le, le besoin d'équilibrer les priorités, services critiques, euh, et équilibrer le budget, mais nous croyons que la meilleure chose à faire pour les Ontariens, c'est de remettre de l'argent dans leur poche, donc nous nous n'avons pas peur de discuter dans cette chambre de, de des 3 milliards de dollars que nous avons remis dans les poches des Ontariens pour grâce au crédit pour les bas revenus euh, pour les crédits ou pour l'élimination du taxe des taxes sur le carbone. Tout sont pour rendre abordable. Nous ne sommes pas un euh, parti à une seule question. Nous pouvons faire trois choses en même temps. Les questions complémentaires Eh bien. Euh, Merci pour euh, euh, cette euh, réponse. Euh, mais pour revenir à la question en plus de réduire le budget, les coupures imprudentes, ça veut dire moins de services, moins de travailleurs en première ligne, les enseignants, moins de, euh, de travailleurs dans les écoles, plus des, long, des attentes plus longues pour voir médecins, euh, et ça ne fait rien pour euh, euh, éliminer les soins dans le couloir. Ça va l'aggraver en fait, et les familles ordinaires vont avoir de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et le gouvernement continue de, de, de faire que les choses aillent euh, de, de mal en pis. Alors. Pourquoi offrir seulement des réductions fiscales pour les plus riches euh, Ministre des Finances, 27 milliards de dollars pour améliorer euh, l'infrastructure euh, de la santé, 27 milliards euh, que l'NPD a voté contre, 1,9 milliard de plus pour les soins de santé en première ligne, cette année seulement. Et euh, en troisième lecture, j'espère que vous allez voter pour, mais bon... Euh, ils ont toujours voté contre. Nous rajoutons de l'argent pour les services essentiels, mais nous, nous voulons également équilibrer le budget parce que c'est très important. Et, Président, nous sommes euh, euh, engagés pour mettre plus d'argent dans les poches des Ontariens. Euh, nous n'allons pas nous excuser. C'est bon pour les Ontariens, bon pour la province, bon pour l'économie et nous allons continuer. Question euh, suivante. Député de Bradford. Euh, ma question pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation la, de et des Affaires rurales. Le président, en tant que député d'une circonscription avec une forte communauté euh, agricole, euh, on me dit toujours euh, qu'il travaille très fort, les agriculteurs, pour avoir des pratiques sécuritaires. La province compte sur les agriculteurs pour offrir aux ontariens euh, les aliments parmi les meilleurs au monde, les plus salubres. Et malheureusement, j'ai entendu dire que souvent, les ontariens, les agriculteurs, ne se sentent pas en sécurité. Il y a des gens qui sont des intrus. Surtout cette dernière année, des agriculteurs dans ma circonscription et à travers l'Ontario sont euh, contents d'avoir un gouvernement qui les soutient et qui les écoute. Est-ce que le ministre voudra bien dire à la Chambre comment le gouvernement agit pour répondre aux soucis des agriculteurs? ministre sur l'agriculture, de l'alimentation et de des euh, euh, Merci au député de euh, Banff. Euh, la semaine dernière, j'ai été fier de déposer une loi pour la protection euh, des intrus et pour la célébrité alimentaire. Et nous en avons discuté aujourd'hui. Personne ne doit se sentir euh, menacé chez soi. Mais la grande majorité des agriculteurs, euh, ils euh, ont souvent des problèmes. Et euh, la le le nouvelle loi, le 136, euh, va permettre aux agriculteurs et, et aux animaux euh, de, de rester en sécurité pour éviter les intrus. Euh, les agriculteurs nous offrent les aliments... Pour... Les, parmi les meilleurs au monde, il faut les soutenir pour viser les outils nécessaires pour euh, maintenir un niveau élevé de biosécurité. Et une fois adopté, c'est ce que fera le projet de loi 156. Des questions complémentaires. Merci, Président. Merci au ministre pour sa réponse. Président, je suis heureux que le ministre a mentionné la biosécurité parce que je crois que nous tous dans l'Assemblée, nous sommes en faveur de pratiques euh, qui. Euh, garde en bonne santé et en sécurité nos animaux euh, sur les euh, fermes, que vous soyez travailleurs, euh, vétérinaires ou transporteurs de bétail. J'ai été euh, là lorsqu'il y a eu une annonce, lorsque euh, une association a reçu une subvention de 15 000 dollars pour. Euh, bien nettoyer les véhicules de transport pour le bétail. C'est un, un autre exemple de comment les agriculteurs, les travailleurs dans le secteur agricole, s'assurent euh, que les animaux euh, agricoles soient en sécurité. La sécurité et la santé des animaux, c'est une priorité pour le gouvernement et je remercie le gouvernement pour ses efforts pour maintenir la, euh, cette situation. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment euh, le gouvernement va le faire? Euh, ministre, merci pour la question complémentaire, notre gouvernement euh, a toujours été engagé vis-à-vis du -vis bien-être des animaux. Les personnes, euh, les intrus euh, ne comprennent pas peut-être le risque d'introduire des maladies et de stress pour les animaux. Et euh, je veux être très clair, toute personne qui soupçonne un abus d'animal doit tout de suite euh, le signaler aux autorités. La cruauté et la vie des animaux, c'est euh, une question grave. Et notre gouvernement a une approche zéro tolérance vis-à-vis euh, -vis de l'abus et j'en suis fier. Notre loi va euh, créer un équilibre, euh, protéger les animaux et les agriculteurs et garantir euh, le, les aliments en Ontario. Et avec euh, les autres euh, mesures, nous avons les lois euh, parmi les meilleures au Canada pour la santé des animaux. Merci. Question, euh, question député d'Essex. En juin dernier, le premier ministre a été très bien. Et qu'il va nommer des experts, y compris l'ex-président du Parti conservateur et un, un ami de Dean French, euh, de, du fils de Dean French. Euh, un agent général. J'aimerais bien que ma question euh, euh, ait une réponse de la part du Premier ministre. Le Premier ministre a dû tout de suite euh, licencier deux de ses agents généraux quelques jours après, mais les deux autres sont toujours en train d'être payés. Est-ce que le Premier ministre voudrait bien nous donner une mise à jour sur, sur ce qu'ils font euh, à Dallas et à Chicago? Premier ministre, ministre du Développement économique. Ministre du Développement économique, je suis très heureux de, de, de donner une mise à jour à la Chambre. Nous avons 15 agents internationaux pour l'investissement, pour relever le... Profil commercial de l'Ontario, je peux vous dire, avec mon expérience directe avec des, des, ces personnes en, en Inde, en Corée, au Japon, euh, ils réussissent bien. Ce sont des gens qui ont des expertises excellentes. Nous avons permis de créer un accord avec BBVN Technologies qui va embaucher 200 ingénieurs dans la région de Kitchener-Waterloo. une annonce après des mois de, de, de travail de la part de nos, notre personnel à travers le monde. C'est un des résultats, comme je je dit dans la Chambre hier, encore un excellent résultat avec l'Association des importateurs euh, coréens. Plus de 8000 membres, 535 milliards de dollars de commerce et maintenant, grâce à nos nouveaux agents, nous avons accès à ces marchés. Question complémentaire. Merci, Président. Euh, je, je suis content d'entendre de, de parler d'Inde, de, de Corée, de, du Japon. J'ai parlé de Dallas et de Chicago. Euh, si vous ne savez pas où ça se trouve, euh, ces deux villes, euh, mais euh, 20 juin, un ex-président du parti, euh, Jack Badwell, euh, il reçoit 165 dollars par année comme représentant de l'Ontario, euh, agent général à Dallas. Et pourtant, le 26 novembre, il était ici à Toronto. Euh, euh, avec euh, les ministres conservateurs et en octobre dernier, des militants conservateurs se faisaient photographier avec l'agent général de Dallas lorsqu'ils faisaient campagne avec eux à Brampton. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pour ces initiés reçoivent 165 000 dollars pour représenter l'Ontario à Dallas lorsqu'ils passent tellement de temps à faire campagne pour les conservateurs ici en Ontario et à Toronto plus particulièrement? Euh, ministre du Développement économique, que nous nous engageons à, à, à montrer que l'Ontario est ouvert pour les affaires, pour les emplois, pour le commerce et, et euh, également pour les États-Unis, euh, une économie essentielle. Il n'y a pas de partenaire euh, commercial plus important que les États-Unis pour euh, l'Ontario. En 2018, le, le commerce s'élevait à 390 milliards de dollars. Nous sommes le partenaire euh, numéro un de... 14 États et numéro 2 avec neuf autres. Le Premier ministre donne l'exemple. Euh, avec cette attitude concernant le commerce, nous avons besoin de représentants pour le commerce, des gens avec expérience. Et Je peux vous dire que nous faisons un, un travail excellent avec les États-Unis, avec nos relations commerciales avec les États-Unis. 390 milliards de dollars. L'OIO, un des partenaires euh, numéro un, nous faisons plus d'affaires avec l'OIO qu'avec plusieurs autres pays euh, combinés. Le Député le de Peterborough-Kawartha. Merci, Président. Président, ma question se pose au ministre de, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Euh, nous savons. Euh, que euh, la ministre aime le sport. Elle parle souvent des Red Blacks d'Ordrois, des 67 d'Ottawa. De, euh, de, euh, euh, elle soutient également le sport amateur. Eh bien, le sport, c'est très important pour son, son, son ministère. Euh, elle trouve quand même beaucoup de temps pour être entraîneur, pour une équipe. Donc, et soutenir euh, les athlètes amateurs, c'est important pour moi. Dans ma circonscription, nous avons fêté les, les, les 17e fois que Peterborough a été champion de la Crosse, les Peterborough Lakers, pardon. Est-ce que le ministre voudra bien dire à la Chambre comment le gouvernement aide non seulement les joueurs de la Crosse, sinon tous les athlètes amateurs à travers l'Ontario? Ministre du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci, Président. Merci aux députés de Peterborough-Cawartha pour défendre toujours ses électeurs et pour les Lakers. Et il faudrait également que je dise bonjour notre, nos euh, champions, à Peterborough Lakers, pour euh, leur victoire nationale. Alors, l'association de la Cross de l'Ontario reçoit plus de 200 000 dollars tous les ans euh, euh, comme sport provincial désigné. Cela euh, euh, va 170 équipes et 22 000 joueurs de la Croix. L'association de la Croix reçoit également euh, une aide et sachez que nous avons un programme d'aide pour les athlètes qui soutient 18 euh, athlètes de premier rang pour avoir des aides financières pour la formation et pour le coût de, euh, euh, de la vie. Et euh, athlètes ont reçu plus de 400, 4 000 Et en tant que trophée national pour l'occasion, euh, il y a également euh, parrainage par le ministère pour euh, organiser les événements. Question complémentaire. Merci, Président. J'aimerais remercier la ministre pour son soutien pour le sport amateur. Tous les jours dans ma circonscription, je vois que les sports amateurs unissent les communautés, créent des amitiés à oui, vie et aident à développer les jeunes. Je soutiens le sport amateur. Plus précisément, le hockey. J'ai fondé le tournoi de hockey de J'ai été membre euh, président de les, les, la Ligue des églises de hockey et j'ai été président également euh, d'organisation nationale. Je sais que le ministre euh, connaît bien euh, quels sont les avantages du sport euh, amateur et pour le développement. Euh, pour nos leaders futurs. Est-ce que la ministre voudrait bien dire comment l'investissement dans le sport amateur euh, a des avantages pour nous tous? Euh, ministre, merci pour euh, le, le député, pour être député auprès de, des associations de hockey. J'ai passé toute la fin de semaine, en fait, en train, en train d'être entraîné. Une équipe, l'Ontario, a investi plus de 27 millions de dollars directement pour soutenir les athlètes et les, les organisations provinciales du sport à travers le. Euh, la, la province. Lorsque nous entendons des noms comme André de Grass, nous savons que nous avons investi directement dans ces athlètes, euh, euh, directement et également le sport de. L'Institut du sport de Scarborough nous a investi à 8 millions de dollars et pour entraîneurs en euh, euh, Ontario, nous avons investi 1 million de dollars. Nous offrons non seulement euh, beaucoup de, de soutien pour les loisirs, mais également nous euh, garantissons que nos athlètes euh, euh, aient du succès non seulement en Ontario, sinon dans le monde. Et euh, nous sommes ouverts pour leurs emplois et également pour les athlètes. Question suivante. Député de, -de -Coken, Merci. Pour le premier ministre, nous perdons des services d'autisme dans le Nord. Les capacités diagnostiques est en baisse. Les familles, les enfants attendent trop longtemps. Et à cause des réductions du gouvernement, les fournisseurs de services mettent au chômage le personnel et euh, coupent les services. Le gouvernement savait que ça se passerait, mais l'a fait quand même. Entre-temps, le gouvernement dit qu'il ne va rien faire pour aider avant peut-être avril prochain. Les familles dans le Nord ne peuvent pas attendre. Adrienne Atkins de Manitowish, qui est présente aujourd'hui, elle a voyagé 400 kilomètres et euh, doit aller euh, 400 kilomètres à Thunder Bay pour recevoir des, des, des services. Elle a besoin d'aide maintenant, pas l'année prochaine. Quand est-ce que le gouvernement va remédier aux problème qu'il a créé pour les familles dans le nord oui, une... Premier ministre, ministre des enfants, des services communautaires et sociaux. Merci beaucoup, euh, Président. Euh, merci aux députés pour, à la députée pour la que, question et merci aux familles qui ont voyagé ici à Toronto pour être parmi nous. Nous prenons très au sérieux cette question. Je peux vous dire que depuis 30 ans, les gouvernements de, de tout, toutes les orientations ont... ont ont mal géré l'autisme, la situation de l'autisme. C'est pourquoi nous avons pris euh, du temps cet été pour garantir, enfin tout d'abord, je suis allé rencontrer bon nombre des familles qui sont ici, euh, également des gens à Thunder Bay, que sous saint Marie, Sudbury et eux, également dans North Bay, euh, euh, certaines escales que nous avons faites, mais en même temps que nous étions en, en tournée. Notre groupe autisme s'est réuni, un groupe qui a fait plus de 100 recommandations. Nous travaillons très fort pour mettre en application toutes les recommandations de ce groupe. Et euh, nous voulons donc avoir un programme pour l'autisme dont nous pourrons être fiers. Question complémentaire. Député de euh, Sudbury. Merci, présidente. Pour le premier ministre, le Nord est en crise. Les réductions du gouvernement ont été terribles pour les familles et les enfants. Dans le Nord, dans le contexte de l'autisme, les services ont été beaucoup réduits. Les fournisseurs de services à Sudbury ont dû licencier du personnel, réduire les services. C'était le seul fournisseur pour les enfants francophones à Sudbury. Les familles doivent attendre parce qu'il n'y a nulle part ou euh, dépenser l'argent qu'ils reçoivent pour les traitements. Et ce sont les chanceux qui reçoivent un traitement quelconque. Nous ne pouvons pas attendre avril 2020. Nous avons un programme basé sur les besoins. Tout de suite, comment est -ce que le... combien de temps est-ce que nous allons devoir attendre pour avoir une aide pour ces enfants? Uh, aujourd'hui. Uh, um, family... uh, J'aimerais dire aux oh, oh, uh, Député, je vais me réunir avec mon personnel pour parler du lancement du programme de l'Ontario pour l'autourisme dans les, les semaines et les mois à venir. J'aimerais leur dire que... Nous savons euh, parfait, pertinemment bien quelle est la situation dans le Nord. Nous communiquons constamment avec les fournisseurs de services, les agences qui vont aider les enfants à recevoir les services dont ils ont besoin. Je peux vous dire que mon personnel travaille très fort au niveau du ministère pour euh, mettre en application les 100 recommandations euh, pour savoir comment les mettre en application, pour avoir vraiment un programme basé sur les besoins qui existe pour les familles quand elles en ont besoin. et un programme qui est plus important que jamais. 600 millions de dollars, deux fois le montant, investi par le gouvernement précédent. Ça va être un programme excellent. Merci beaucoup. Le député Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. La semaine dernière, la ministre a déposé des mesures pour protéger les consommateurs à, chez eux, en ligne et dans la collectivité. On aura des changements aux garanties pour les nouvelles constructions et beaucoup de mes concitoyens, des Ontariens partout, veulent attendre davantage sur le plan de notre gouvernement pour réformer Tarion. Est-ce que la ministre peut nous dire et aux acheteurs aussi ce qu'ils s'attendent des mesures législatives déposées la semaine dernière la ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci aux députés de oakridge Oak Ridge-Richmail. Cette question est importante parce que je suis très contente de dire à la population ontarienne que depuis des années d'inaction du gouvernement libéral précédent, nous allons avoir un nouveau programme de garantie ici en Ontario. Monsieur le Président, on a écouté et on a passé au geste et l'attente est Terminé. Le député de Amber River Black Creek l'a bien dit il y a quelques jours quand il a dit les libéraux ont, ont été un échec pour les nouveaux acheteurs de nouvelles maisons sans avoir de réforme. Fin de citation. Nous ne faisons pas seulement la réforme de Tarian, nous refons une refonte complète. On va rassembler et travailler avec les parties intéressées pour livrer un nouveau programme de garantie des nouvelles maisons et on va suivre les conclusions de la vérificatrice générale et du juge Cunningham, et on va prendre en ligne de compte les priorités entendues. Merci. Question complémentaire? Je veux remercier la députée de sa réponse, son leadership, et aussi d'avoir le changement à cette province qui, franchement, il, y est, il, avait, il était bien temps qu'il soit là. Je veux aussi reconnaître le fait que ces mesures législatives viennent juste un mois après que la vérificatrice générale a annoncé euh, ces réformes. La ministre a montré à la population ontarienne que notre gouvernement défend les acheteurs de nouvelles maisons qui ont été négativement touchés par des mauvais acteurs. Qu -ce que, quels sont les gestes La ministre peut nous dire que va améliorer le nouveau système de garantie de maison Réponse la ministre. Merci. Et député d'Auror, Oak et Richmond. a vraiment raison. Nous défendons et on est du côté des propriétaires de nouvelles maisons parce qu'on fait toute une refonte de la structure gouvernementale et on restaure la surveillance gouvernementale. On va changer le processus de plan et on a aussi plus de surveillance du processus de construction de nouvelles maisons afin que les Ontariens et Ontariennes puissent aller dans des nouvelles maisons sans se préoccuper des défauts. L'achat d'une maison, c'est l'achat le plus important d'un Ontarien d'une Ontarienne et c'est pourquoi notre gouvernement pensait que c'était important d'avoir des grands changements pour avoir une surveillance du programme des nouvelles constructions et qu'on puisse avoir plus confiance dans les constructeurs et qu'on puisse avancer sous le leadership du premier ministre Ford et tout le groupe parlementaire. Parce que l'investissement dans une belle maison, c'est tellement important et on veut s'assurer que ça soit bien fait. Merci. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Merci, ma question s'adresse. Au Premier ministre, des locataires à, à, à l'avenue de 25 Montgomery Avenue et à Eglinton Lawrence ont eu une augmentation d'un 10 à 15 Dans cet édifice et la propriété de Rockport, les mêmes promoteurs immobiliers qui ont essayé d'augmenter le, les loyers au 22 John Street. Comment est-ce que le Premier ministre peut. Euh, justifier aux locataires le fait que vous avez créé une échappatoire et que vous ne défendez pas les locataires. Le ministre des Affaires municipales et du logement, hier, on a eu un jour de défense à Queen's Park, des fournisseurs de logements locatifs de toute la province. Et j'ai apprécié le fait qu'il y avait des députés de tous les partis qui étaient là, y inclus euh, la leader parlementaire de l'opposition. Et euh, je suis d'accord avec certains des commentaires du besoin que les propriétaires puissent euh, avoir un juste return sur l'investissement. J'apprécie les commentaires du leader parlementaire de l'opposition. Et j'apprécie la question de la députée d'en face, nous savons qu'il faut avoir un système équitable pour les propriétaires et pour les locataires. C'est pourquoi on a maintenu notre promesse de maintenir le contrôle des loyers pour les locataires existants. Mais on s'est engagé en tant que gouvernement de créer plus de logements et j'aurai plus à dire. Question complémentaire? Merci. Avec tout le respect, ce que vous avez créé, vous créez deux catégories de locataires en Ontario, ceux qui ont le contrôle des loyers et ceux qui n'en ont pas. Les loyers sont à la hausse et la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de louer un appartement de deux chambres ou d'une chambre à Toronto, par exemple. La semaine dernière, j'ai déposé des mesures législatives qui resteraient le contrôle sur les loyers. Est-ce que le Premier ministre va voir les dommages qu'il cause et va appuyer mon projet de loi pour restaurer les protections des locataires que ce gouvernement a retirées. Le ministre a la réponse. Franchement, Monsieur le Président, depuis notre annonce en novembre dernier d'exempter de nouvelles unités de logement du euh, contrôle des loyers, on a vu exactement ce que le gouvernement a euh, promis c'est de voir des unités de logement locatif qui sont construites expressément pour cela. Et c'est pourquoi dans le plan pour plus de choix et plus de logements, on, ça fonctionne. Mais ne prenez pas de main des gens qui sont venus, des gens des fournisseurs. Je vais citer Tony Warren, PDG de la Fédération des fournisseurs de logement locatifs en Ontario ce changement politique des néo-démocrates. Ça serait le troisième changement en trois ans. Ça serait un découragement pour la confiance des investisseurs et euh, les besoins d'approvisionnement en logement au marché. Maintenant, nous sommes à un point le plus élevé dans la grande région de Toronto. Merci. C'est la conclusion de la période des questions. On a un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi 138, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter, à modifier ou à abroger diverses lois. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Je demande aux députés de reprendre leur siège, s'il vous plaît. Le 9 décembre. 2019, M. Phillips a proposé la troisième lecture du projet de loi 138, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter, à modifier ou à abroger diverses lois. Tout ce qui est pensé va évoluer à tour de rôle pour être nommé. M. Phillips, M. Lecce, M. Mulroney, M. Calandre, M. Fideli, M. Ford, M. Ford, M. Elliott, M. bethlehem M. Clark, M. smith quinty M. Hardiman, M. Jacobuski, M. McLeod, M. Tabolo, M. Dunlap M. Dunlop. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Downey. Mr. Downey. Mr. Fullerton, Fullerton. Mr. Fullerton. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Chos Mr. Choscarbonor. Mr. Choscarbonor. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. Serma. Mr. Serma. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Watercolor. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Pedapies. Mr. Peterpeast. Mrs. Martell. Mrs. Martell. Miss Kangey. Miss Kangey. Mr. Cho Willardale. Mr. Cho Willardale. Mr. Gill. Mr. Gill. Adopting... Miss McKenna. Miss McKenna. McKenna. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. Mr. Parson, Mr. Parson, Miss Skelly. Miss Skelly. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Pachini. Mr. Pachini. Mr. Miller, Perry Salmuskoka. Mr. Miller, Perry Salmuskoka. Mr. Barris. Mr. Barris. Mr. Ostrah. Mr. Ostrah. Mr. Mr. Midas. Mr. Midas. Mr. Tanny Mr. Tanny Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Baver. Mr. Baver. Miss Hogar. Miss Hogar. Miss Kuzendova. Miss Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mrs. Y. Mrs. Y. Mrs. Karahalios. Mrs. Crawford, Rashid, Smith, Peterborough Cook, Cook, Gamari, Babiki, Tous ceux qui sont contre, nous faire tour de rôle pour être nommés. Ms. Shaw. Ms. Shaw. Madame Gellin. Madame Gellin. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Singh Brampton Center. Ms. Singh Brampton Center. Mr. Vantal. Mr. Vantal. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Natasha. Mr. Natasha. Mr. Tavins. Mr. Tavins. Ms. Satler. Ms. Sattler. Mamanべau, Tavers, Mr. Mamacross. Mr. Mamaco. Ms. Bagham. Ms. Bagham. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Stiles, Stiles, Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Singh Brampton East. Mr. Singh Brampton East. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Birch. Mr. Birch. Burns Ms. Burns McGowan. Ms. McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Ms. Sherborgwan. Ms. Ms. Bell. Ms. Bell. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Mr. Rikosov. Mr. Rikosov. Mr. Harding. Mr. Hardin. Ms. Monteith Farrell. Ms. Monteith Farrell. <-Ferro> Mr. Asan. Mr. Assan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynne. Ms. Wynn. Mr. Shriner. Mr. Shriner. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mm-hmm. Mademoiselle Samark. Pour, 66 contre, 38. Vu qu'il y a 66 pour et 38 contre, la motion est adoptée. Troisième de lecture de, du projet de loi. Que le projet de loi soit adopté et selon la motion. Alors, s'il vous plaît. On a un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi 132, loi visant à alléger le fardeau administratif qui pèse sur la population et les entreprises en édictant, modifiant, abrogeant diverses lois et en abrogeant diverses lois. Convoquez les députés une autre sonnerie de cinq minutes. 5 décembre 2019, M. Sarkare a proposé la troisième lecture du projet de loi 131, en loi visant à alléger le fardeau administratif qui pèse sur la population et les entreprises en édictant, en modifiant, abrogeant divers soins et en abrogeant divers règlements. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever à tour de rôle pour être nommés par les greffiers. M. Sarkare. M. M. M. M. M. Ford. M. Elliott. Monsieur Elliot. Monsieur Phillips. M. Bethlehem Fawley, M. Clark. M. Smith-Bayer-Quincy. Smith Mr. Hardeman. Mr. Hardman. Mr. Yakabuski. Ms. McLeod is McLeod. Mr. Tabolo. Mr. Tabolo. Ms. Dunlap. Ms. Dunlap. Mr. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Walker. Mr. Walker. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Downey. Mr. Downey. Miss Fullerton. Ms. Fullerton. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Ms. Sirma. Ms. Sirma. Mr. McNaught. Mr. McDonald. Mr. Cove. Mr. Cove. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Petipes. Mr. Petipie. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Ms. Canji. Ms. Kanji. Mr. Cho Willowdale. Mr. Cho Willowdale. Mr. Gill. Mr. Gill. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Parsons. Mr. Parsons. Ms. Skelly. Ms. Skelly. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Pecchini Mr. Pecchini Mr. Miller Paris on Mr. Miller Paris on the Skoka Mr. Barr Mr. Barr Mr. Ostra Mr. Ostra Ms. Midas Ms. Midas Mr. Tenegazzo Mr. Tenegazzo Mr. Harris Mr. Harris Mr. Babber Mr. Babber Ms. Holger Ms. Hogar. Ms. Kusindova Ms. Kusindova Mrs. Tangri Mrs. Tangri Mrs. Wise Mrs. Wise Mrs. Carahalia Mrs. Carahalia Miss Parks Miss Parks Mr. Gazzato Mr. Gazzato Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Triantofolopoulos Mr. Triantofolopoulos Mr. Crawford Mr. Crawford Mr. Rashid Mr. Rashid Mr. Baumann Mr. Baumann Mr. Smith Peterborough Court Mr. Smith Peterborough Court Mr. Roberts Mr. Roberts Mr. Cook Mr. Cook Mr. Sanders Mr. Ms. Gamari. Ms. Gamari. Mr. Gamari. Mr. Tenegut. Mr. Kanapati. Mr. Kanapati. Mr. Babikian. Mr. Babikian. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. Tous ceux qui sont contre vailler le à tour de rôle pour être nommés par le greffier. Madame, Jeliner. Madame Jeliner. Ms. Singh, Ms. Singh Mr. Banta. Mr. M. Horvath, Ms. M. Natasha, M. Natasha, Mr. Shaw, M. Shaw, Mr. Mr. Yard, Mr. Yard. Mr. Taylor, Ms. Armstrong, M. Armstrong, M. Kernahan, Mr. West, Mr. Gates, Mr French, Ms. Miller Hamilton East Creek, Mr. Singh Brampton East. Brampton East. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Birch. Mr. Birch. Mr. Burns McGowan. Mr. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Berglund. Mr. Berglund. Miss Bell. Miss Bell. Miss Morris. Miss Morris. Mr. Rakosman. Mr. Rakosman. Mr. Mr. Harden. Mr. Harden. Ms. Monteith Farrell. Miss Monteith Farrell. Mr. Assange. Mr. Assange. Mr. Mr. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Miss Wynn. Miss Wynn. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Miss Hunter. Miss Hunter. Madam. 65 contre 38. Vu qu'il y a 65 pour et 38 contre, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Que le projet de loi soit adopté et intitulé selon la motion. C'est la conclusion des affaires ce matin. La séance est en pause jusqu'à 15 heures.